Papa, pas si vite, tu connais les règles. Et en plus, c'est la deuxième fois de la semaine. Nous, à la cantine, on fait des efforts tous les jours pour réduire le gaspillage. Tu devrais en prendre de la graine. Il va arriver plus vite que prévu, ce vélo.